Deuxième chose que l'on va regarder, alors on l'avait déjà, on l'avait vu aussi très rapidement en, en deuxième année, c'est l'utilisation des VLAN. Donc les VLAN, ce sont des méthodes pour rendre le réseau plus scalable et plus facilement euh, monitorable ou adaptable à certains types d'applications et en particulier, augmenter la sécurité du réseau. Le problème que l'on a sur un réseau de niveau 2, alors je vais toujours le représenter par un bus, mais on peut l'imaginer sur un commutateur, c'est que si vous avez ici un groupe d'abonnés, un groupe d'utilisateurs pour un service, par exemple des étudiants dans une université, et ici les machines des professeurs, si vous êtes sur un réseau partagé, eh bien vous êtes capable de communiquer, les machines bleues vont pouvoir être capables de communiquer avec les machines noires. Donc au niveau sécurité, ce n'est pas terrible. Au niveau scalabilité, donc résistance aux facteurs d'échelle, bah vous savez que les protocoles de niveau 2 ne sont pas très scalables. Et plus on a d'éléments sur le réseau, plus, euh, plus évidemment il y a de broadcast, il y a de trafic indésirable. Si par exemple on diffuse un film pour les étudiants, eh bien, le message pourra arriver aussi sur le, le réseau des, des professeurs. Donc ce que l'on va essayer de faire, c'est de construire des réseaux séparés. Donc un réseau pour les profs, un réseau pour les élèves, et puis après on les interconnectera interconne inter avec des méthodes qu'on qu verra par la suite. Alors le problème c'est que si on le fait vraiment... Alors évidemment, ça va pas être un, un bus ici, mais en gros, ce que vous pourriez faire, c'est acheter deux switches. Un switch ou un commutateur pour les machines noires, et vous reliez les machines noires à ce commutateur. Et puis, vous achetez un switch bleu, et vous reliez les machines au commutateur bleu. C'est une solution pour le faire, l'inconvénient, bah, c'est qu'il vous faut acheter autant de commutateurs que vous allez définir de service, et si vous voulez passer un équipement d'un service à l'autre, bah, c'est compliqué parce qu'il faut aller jouer avec le câblage. Donc, on va essayer de le faire virtuellement, c'est-à-dire que l'on va avoir ici un seul équipement mais vous allez prendre un pot de peinture et vous allez colorer les ports du switch pour dire toi tu appartiens à tel service, toi tu appartiens à tel autre service et le commutateur ici va s'arranger pour isoler les trafics entre les services donc on appelle ça donc un réseau virtuel parce que ou un VLAN parce que Physiquement, on voit une infrastructure, mais logiquement, on va découper cette infrastructure en plusieurs parties. Et ces parties seront vues comme isolées. Alors, comment on va faire Donc c'est très simple. Là, vous avez un super switch avec des ports Ethernet, des ports optiques. Et donc, vous allez aller sur la configuration du, du commutateur. Alors... Juste une, une petite parenthèse je dis tout à l'heure qu'au niveau 2 on branche ça marche mais en fait ce qu'il faut voir c'est on branche et ça marche mais peut-être pas de manière optimale. On l'a vu avec le spanning tree je branche, ça marche mais peut-être que tout mon trafic va converger vers les éléments les moins performants mais ça marchera. Si on veut avoir quelque chose de, un fonctionnement optimal, eh bien on sera obligé d'aller paramétrer donc, les, les éléments d'interconnexion niveau 2. Donc là vous allez vous connecter euh, soit par une liaison série avec ce qu'on appelle un port console, si c'est la première fois que vous utilisez l'équipement, ou si cet équipement a une adresse IP, vous pouvez par Telnet, par SSH, aller donc, configurer l'équipement. Et si vous êtes fainéant, eh vous pouvez aussi avoir des interfaces graphiques qui vous permettent de, de configurer. Donc là, on a le... Et me dire, ça sert à rien, votre truc, parce que, quand je suis en unicast, donc j'envoie une liaison point à point, j'envoie une, une, une, un paquet en point à point vers une seule destination. Alors peut-être qu'au début, le switch ne connaît pas cette destination et va l'envoyer sur tous les ports, mais après, le switch aura appris où se trouve la destination, et on se retrouvera comme le cas qui est représenté ici, c'est-à-dire que le paquet n'ira que vers une destination. Alors, là, il n'y a pas de problème. Si un étudiant écoute sur un port autre, il ne verra pas le trafic parce que le commutateur va l'isoler. Donc, au point de vue sécurité, là, c'est mieux. Par contre, évidemment, on peut toujours, l'étudiant peut toujours injecter des choses fausses sur le réseau, pour essayer donc de perturber la communication. Comme usurper mon adresse, et l'envoyer, euh, envoyer un paquet, donc le commutateur changera de, de localisation. Alors maintenant, ici, si on envoie une trame broadcast ou multicast, donc premier bit à 1, et puis après, bah, ça dépend, si c'est une broadcast, tous les bits sont à 1, si c'est multicast, on en a forcément un qui n'est pas à 1. Et bien là, tous les ports, donc optique et Ethernet, vont transmettre l'information. Donc là, on va inonder notre réseau. Alors qu'est-ce qu'on fait avec un, un VLAN Alors c'est pas, je sais pas si c'est très clair ici, sur le, le schéma, ouais, ça se voit à peu près. Vous avez donc, on va colorier, on va indiquer au switch, ces ports-là, les ports que j'ai notés en rouge, appartiennent au VLAN 1, et les ports notés en vert appartiennent au VLAN 2. Et donc, c'est un choix de l'administrateur système. Alors, on n'a pas à avoir un bloc, c'est chaque élément qui peut être pris séparément, n'importe où sur notre commutateur. Donc ici, par exemple, vous voyez, en vert, on a certains ports disparates, on a aussi des fibres optiques, on a du RJ45... Donc on choisit pour chacun des ports l'appartenance. Donc au niveau de la configuration, on va dire, ce sont des ports, mettons en rouge pour le réseau des professeurs, et en vert pour le réseau des étudiants. Donc on a cette possibilité de configuration des ports en indiquant donc leur appartenance. Donc là, si j'envoie par exemple une trame de multicast sur le réseau rouge, eh bien en fait, on revient au cas où on avait au tableau, c'est-à-dire que l'on a deux éléments de commutation séparés. Même si physiquement c'est la même boîte, on a créé deux éléments de commu commutation séparés, et donc il n'y a que les éléments rouges qui sont pris en compte. Alors, maintenant la question est, si je veux interconnecter, des VLAN entre eux. Quel type d'éléments, quel type d'élément d'interconnexion je peux utiliser Est-ce que je peux utiliser un hub Pourquoi Voilà. Alors, ce qu'on voit ici, c'est qu'en fait, si j'avais envoyé ma trame en diffusion... Elle serait arrivée sur cet élément-là, donc le hub, et le hub l'aurait retransmis vers le vert. Et donc ça veut dire qu'en fait ici, j'aurais eu qu'un seul élément. J'aurais diffusé partout, donc c'est comme si j'avais regroupé ces deux éléments. Donc, on peut pas mettre un Est-ce qu'on peut mettre un switch Un commutateur non, c'est pareil. Hub hein. ou switch. Une trame en diffusion arrive dans cet élément. On renvoie la trame en diffusion de l'autre côté. Et donc, elle va être propagée sur le réseau vert. Donc, c'est comme si on n'avait qu'un seul réseau, qu'un seul VLAN. Donc, c'est pas ce que l'on veut. qu'on peut prendre un pont. Bah un pont ou un commutateur, c'est pareil. Moins du comportement. Donc, ça, permet, ça regrouperait les deux VLAN. Donc, le seul élément enfin, le premier élément au niveau du modèle OSI qu'on peut prendre en considération, c'est le routeur. Parce que si je sépare mon réseau ici, donc si j'envoie une trame en diffusion, la trame en diffusion ne passe pas le routeur. Elle est bloquée, et donc j'arrive bien à isoler mes deux éléments. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que Ici, si je reprends le schéma, donc si on l'écrit de manière éclatée, comme on l'avait tout à l'heure, c'est-à-dire que j'ai le réseau donc des profs, j'ai ici le réseau des élèves, et bien c'est comme si je, mets, je peux mettre ici un routeur, et ce routeur, donc, aura une patte dans chacun des éléments. Et puis ici, j'aurai les machines des élèves. Et ici, les machines des profs. Donc, comme on a un routeur, eh bien, les règles d'adressage font que chacun devra avoir un préfixe différent. Donc, j'aurai ce réseau des profs, alors, on va noter alpha.1, enfin alpha slash, mettons, 24. Donc, ça veut dire qu'on définit un préfixe ici de longueur 24. La longueur est arbitraire. Et ici, on aura donc bêta slash 24. Donc, on sera obligé, au niveau du plan d'adressage, de définir des préfixes différents pour chacun des deux réseaux. Donc, à chaque numéro de VLAN, on associera donc un préfixe Différent. Donc ça c'est une règle d'adressage important, on va la revoir par la suite. Donc, on a cette possibilité au niveau du, du VLAN. Alors maintenant, si vous regardez le VLAN ici, est-ce que l'on va configurer, est-ce que l'on va acheter un routeur pour faire ce genre de choses vous avez acheté votre routeur chez vous. Et en fait, si on regarde la boîte ici, on va se retrouver avec une boîte où là, je vais voir des câbles RJ45, donc des prises Ethernet ici, ici, ici, ici. ici. Et ce que je vais avoir, donc supposons qu'on ait appelé VLAN 1 ici et VLAN 2 ici. Ben, en fait, vu de l'extérieur, j'ai ces ports sur lesquels je vais pouvoir connecter mes éléments, mais en fait, j'ai deux interfaces ici, enfin chaque switch ici va avoir deux interfaces supplémentaires qui n'apparaissent pas à l'extérieur, mais qui vont servir à l'interconnexion. Donc ça, le processus de routage va être fait dans mon équipement, mais je vais avoir ici, par exemple, sur un Cisco, quand vous regardez vos interfaces, donc les interfaces physiques, vous verrez par exemple une interface qui s'appellera euh, interface Ethernet ou Fast Ethernet, 0, 1, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'on a sur la carte numéro 0, donc ça c'est le numéro de la carte sur la machine, on regarde le port 1. Ensuite, ce que vous verrez apparaître, une fois que vous aurez créé, donc là vous allez l'associer au VLAN 1, et eh bien vous aurez une nouvelle interface qui va apparaître et qui s'appellera VLAN 1 et qui correspondra ainsi à cette interface virtuelle qui va vous servir pour le processus de, commutation, de, de routage. Donc, ici, ces ports-là, vous n'allez pas leur donner d'adresse IP. Ces ports-là, c'est des ports vus comme un switch. Donc, vous donnez aucune adresse IP, mais quand vous connectez une machine dessus, vous lui donnez, par exemple, l'adresse alpha 1. Une autre machine ici, donc, slash 24, une autre machine ici aura l'adresse alpha.2 slash 24. Donc, vous dites ici, mes interfaces ici vont être commutées. Donc, toutes celles que vous allez configurer comme appartenant au VLAN 1, l'élément, bah, le va être vu comme un commutateur et donc une trame émise par exemple en diffusion par la machine alpha 1 sera vue par l'ensemble des ports ici et sera vue aussi par le port VLAN 1. Par contre, ce que vous allez faire, c'est au niveau de votre interface qui n'apparaît pas à l'extérieur mais qui est vue à l'intérieur de la machine, eh bien vous pourrez lui donner une adresse IP donc il sera alpha.254, si vous voulez. Et donc, ici, on va configurer donc, une interface virtuelle qui n'apparaît pas, mais pour le processus de routage. De même, de l'autre côté, vous ferez la même chose avec bêta. Donc ça veut dire que, par exemple, si la machine alpha.1/24 ou alpha.1 envoie un message vers bêta.1, Qu'est-ce qu'on va avoir Eh bien, au niveau de cette machine-là, on va avoir une configuration qui nous dit tout ce qui est alpha-24, je peux l'utiliser en interface Ethernet, et pour tout le reste, donc 0-0, route par défaut, eh bien j'envoie à alpha.254. Donc là, vous configurez votre machine pour envoyer à votre routeur par défaut qui est en fait un routeur qui se trouve également dans votre, élément, dans votre équipement. Au niveau donc de votre élément ici vous allez avoir donc une table de routage qui va être configurée par défaut qui dit pour aller vers le process, pour les préfixes alpha.24 j'utilise l'interface VLAN 1 pour aller bêta stage 24 j'utilise VLAN 2. Donc Qu'est-ce qui va se passer au niveau de, de votre réseau Vous avez donc la machine alpha.1 qui envoie vers alpha.2, euh, bêta.1, pardon, bêta.1. Donc qu'est-ce qu'on va avoir Eh bien, on va premièrement avoir lecture de la table de routage pour s'apercevoir que le destinataire n'est pas sur notre réseau. Donc bêta.1 ne match pas avec la première entrée, donc qu'est-ce que l'on fait On utilise la route par défaut, et on voit qu'on doit l'envoyer à la machine de alpha.254. Donc, la machine, qu'on va appeler A, va envoyer une requête à RP pour demander l'adresse MAC de la machine, dont l'adresse IP est alpha.254. Donc tous les ports ici, vont recevoir cette requête et notre routeur en interne va également recevoir cette requête. Donc le routeur ici reconnaît son adresse IP et donc retourne en point à point à la machine A son adresse MAC. Donc l'étape d'après, c'est on encapsule cette requête dans une trame Ethernet, où on envoie de l'adresse MAC de A vers l'adresse MAC du routeur qu'on a reçu par ARP. Donc on envoie l'information à cet élément-là, et ensuite cet élément-là va regarder sa table de routage et va faire le même processus, donc ARP pour rec reconnaître l'adresse de bêta 1, et ensuite on envoie la trame à bêta 1. Donc vous voyez ici, en fait, ce que l'on a fait, c'est que l'on a passé à l'intérieur de la machine, par un processus de commutation au niveau des, donc des, des, tra, des, des ports qui sont du même VLAN, et par la configuration IP, on passe par un routeur, un processus de routage dans l'équipement, pour passer d'un VLAN à un autre. Et qui dit processus de routage, donne la possibilité de mettre du filtrage, des access list, etc., pour n'autoriser que certains services. Par exemple, si je j'autorise les profs à aller voir ouvrir des connexions sur les machines des élèves, donc je peux interdire au niveau de mon firewall les connexions des élèves vers les machines des profs, ou je peux autoriser que les, les protocoles 80 ainsi de suite pour n'autoriser que le web ou euh, donc tous les services que vous voulez. Donc là, on va se retrouver avec les possibilités de faire du filtrage comme on le ferait euh, au niveau IP. Donc ça c'est des choses qui vont être qui peuvent être assez surprenantes au début, parce qu'en fait vous voyez un élément, et vous voyez cet élément là, intègre à la fois le niveau 2 et le niveau 3. Et c'est à vous de choisir comment vous allez l'exploiter. Si vous voulez, vous pouvez aussi définir un port ici, un port qui va servir pour le routage. Donc si vous avez un port qui sert pour le routage, vous pouvez lui donner ici une adresse, mettons gamma 1. Et donc vous pourrez faire du routage en envoyant vers gamma 1. Donc dans ce cas-là, vous allez affecter une adresse IP à votre port de sortie. Donc ça, c'est l'utilisation normale, normalement, d'un routeur. Vous lui donnez une adresse IP. Mais quand vous le configurez, ces ports, au niveau de l'appartenance d'un VLAN, vous ne leur donnez pas d'adresse IP, puisque l'adresse IP sera vu de la machine, là on travaille en niveau 2, mais par contre, vous devez donner une adresse IP à l'élément de routage, et à partir de là, donc, ça permet de se mettre d'accord sur le préfixe que l'on va utiliser sur le réseau. Donc vous voyez, ça devient un peu plus compliqué, parce que suivant le type de configuration, on mettra ou non des adresses IP, on mettra ou non l'appartenance à un VLAN, et donc après on pourra définir des règles de routage et on voit apparaître des interfaces virtuelles qui ne sont pas correspondent pas à des ports que vous avez sur la machine. Donc, voilà pour, une, pour un VLAN. La question qu'on peut se poser, c'est, là c'est bien, j'ai pris ma scie, et j'ai coupé mon équipement en plusieurs réseaux virtuels. Mais comment je vais faire sur un vrai réseau Sur un vrai réseau, ben, je ne vais pas avoir qu'un seul élément, qu'un seul commutateur, mais je peux en avoir plusieurs. Et donc, quand j'émets une trame en noir ici, alors on pourrait faire du routage, mais le routage c'est pas très pratique. Donc ce que je voudrais, c'est par exemple, je vais utiliser un autre port ici. Et ce port ici me permettrait d'aller me connecter vers d'autres commutateurs. Donc ce que l'on va faire, c'est ce qu'on appelle ici un trunk. C'est-à-dire que l'on va, non pas s'en servir comme en routage ici, mais simplement pour transporter les trames vertes vers un autre élément en disant il s'agit de trames vertes. Transporter les trames bleues en disant qu'il s'agit de trame Alors le problème, c'est que si vous regardez euh, le format des trames Ethernet, où on peut voir aussi en Wi-Fi si ça vous amuse, eh bien, si je prends une trame Ethernet, qu'est-ce que l'on a On a une adresse destination, une adresse source, un protocole, et un CRC. Et quand je reste en interne dans la machine, il n'y a pas de problème. Je l'ai reçu sur un port vert, je l'envoie sur tous les ports verts. Mais là, si je veux aller joindre une autre machine, il faut déjà que je dise qu'on envoie le trafic sur ce port. Et de même, quand je reçois du trafic sur ce port, eh bien, je dois savoir si je dois l'envoyer sur les ports noirs ou sur les ports euh, bleus. Donc il va falloir rajouter une information. Est-ce que c'est une trame noire ou bleue ou est-ce que c'est une trame rouge ouverte Comment on va faire Eh bien, on va ajouter une encapsulation supplémentaire que l'on va mettre au niveau de la trame MAC après le port source et avant le troisième champ qui est un champ assez litigieux puisqu'on ne sait jamais si c'est un type, c'est-à-dire le protocole de niveau supérieur, genre 800 pour dire qu'il s'agit d'IP, ou une longueur parce que on est en 802.3 et donc on a forcément derrière une encapsulation LLC. Donc ça c'est au choix des administrateurs ces systèmes et donc on va pas trop y toucher. Par contre, ce que l'on va faire, c'est un truc un peu bizarre, c'est-à-dire qu'on va dire qu'on va rajouter entre le deuxième et le troisième champ c'est donc euh, 32 bits qui vont servir donc à transporter un numéro de VLAN. Alors vous voyez, ça c'est la vision I3E des choses, en disant on insère au milieu, mais on peut avoir une vision un peu plus pragmatique. On peut avoir une vision un peu plus pragmatique qui dit ici je mets l'adresse destination, ici je mets l'adresse source, et après ici ben, j'ai le troisième champ. Et le troisième champ vaut 81, 8100. Donc ça veut dire que ici je définis un ether type, donc un type de une valeur qui va correspondre au tag d'un VLAN. Donc on peut représenter ça, vous voyez, premier champ, adresse destination, deuxième champ, adresse source, troisième champ, 8100. Donc c'est le type du protocole. Après, je rajoute deux octets qui vont servir. Donc avec 12 bits ici, qui vont servir à coder mon numéro de VLAN, et puis trois bits qui vont servir à coder des priorités dans les trams et un bit qui va servir à rien, qui devait servir à faire du source routing, mais c'est pas très utilisé. Donc, on va avoir ces deux valeurs là qui vont être rajoutées à la trame Ethernet, et après, ben, je vais retrouver le, le contenu de ma trame Ethernet. Donc ici, j'aurai le type d'origine, et puis après les données, et après un CRC. Évidemment, le CRC, je ne peux pas le prendre tel quel. Le CRC, je vais être obligé de le recalculer, puisque j'ai modifié les données qu'il y avait dans la trappe. Alors au passage, ça va créer un tout petit problème, parce que si à l'origine j'ai 1500 octets au niveau des données donc j'ai une trame de taille maximum or je dois rajouter 4 octets en plus donc bon, 1500 octets plus 18 d'entête, tête 1518 plus 4 octets ça fait 1522 et donc évidemment 1522 c'est interdit si vous regardez les premières spécifications d'Ethernet, on vous dit la taille maximum d'une trame Ethernet est 1518. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là ben, On réécrit la norme en disant bah, ben, finalement, ça, on a le droit sur certains types de réseaux. Alors, en fait, c'est pas très gênant d'augmenter la taille. Hein, si vous vous rappelez du cours, l'année dernière, on avait parlé de jumbo frames, c'est-à-dire des trames qui pouvaient monter jusqu'à 9K. Ici, on a... Aucun problème d'interopérabilité avec les anciens équipements, parce que ce que vous allez avoir, c'est une machine qui émet une trame, donc mettons une machine verte, va l'envoyer au commutateur. Donc ici, cette machine peut envoyer cette trame avec une taille maximum de 1500, ou si on prend les en-têtes, 1518. Et ce que l'on va faire, c'est l'envoyer sur le trunk, et l'autre côté, donc ce qu'on va rajouter ici, c'est l'encapsulation pour dire c'est une trame verte. Donc VLAN, mettons, 1. Quand on arrive de l'autre côté, donc là évidemment sur cette liaison-là, on va se retrouver avec des trames qui sont plus grandes que ce que la norme initiale d'Ethernet nous autorisait à faire. Mais quand on va voir qu'elle est taguée en verte, eh bien on va pouvoir ensuite... La réémettre, par exemple si c'est une trame en diffusion, on va la réémettre que sur les ports tagués en vert sur ce switch et que sur les ports tagués en vert sur ce switch. Et qu'est-ce que l'on va faire ici C'est enlever le tag et on va se retrouver donc avec des trames de 1518. Donc l'exception ici ne va être que sur mon réseau interne qui va servir à interconnecter mes switches. Les machines, elles, ne verront jamais le tag. Donc ça, c'est un, un intérêt de ce genre de choses. C'est que là, on augmente la, la taille du réseau, mais, la taille des trams dans le réseau, mais on ne le fait que pour des équipements spécialisés. Et derrière, on revient sur du trafic normal pour les machines. Donc les machines ignorent complètement la notion de VLAN. La notion de VLAN n'est prise en compte que par les commutateurs. Donc, voilà un, un intérêt de, de ce genre de choses. Alors quand vous ferez les, les TP, vous aurez à jouer avec un commutateur, et vous allez voir que vous allez jouer avec deux notions, c'est-à-dire que vous allez avoir des ports qui vont servir pour connecter les PC que vous allez utiliser, et donc par exemple vous allez avoir deux PC, et vous allez en mettre un dans un VLAN, dans le VLAN 1, et un autre dans le VLAN 2. Donc qu'est-ce que vous allez avoir à faire au niveau du commutateur Eh bien, vous allez regarder, par exemple, ici on est sur le, la carte 0, ça c'est le port 1, ça c'est le port 2. Donc vous verrez interface, donc fast Ethernet, carte 0, port 1. Et là, vous le mettrez en switch mode. Access. Qu'est-ce que ça veut dire, access Ça veut dire que vous allez définir un port qui va accepter des trames d'un de, utilisateur. Donc ces trames-là ne sont pas taguées, ce sont des trames normales. Et après, vous leur donnerez l'appartenance au VLAN 1. Donc au niveau de votre configuration, vous allez faire ça. Pareil pour le port 2, vous allez dire que vous allez donc euh, faire appartenir au port 2. Maintenant, si vous voulez interconnecter avec un autre banc dans la salle, vous allez utiliser donc un autre port et vous allez le mettre en trunk. Le mettre en trunk, ça veut dire que ici, vous allez lui dire vous est en mode trunk. Et à partir de là, vous allez dire les numéros de VLAN que vous acceptez. Mettons VLAN 1 et VLAN 2. Pour éviter qu'un plaisantin, par exemple, puisse mettre euh, un switch ici, par exemple, et rajouter du trafic qui irait pour le VLAN 3. Si l'autre côté, le switch, n'est configuré que pour le VLAN 1 et le VLAN 2, eh bien, s'il voit des choses taguées pour le VLAN 3... Il refusera de les envoyer. Donc on va ici, au niveau des trunks, filtrer les, euh, les informations qui sont qui sont transmises. Alors vous verrez que c'est un peu plus compliqué, même vous avez des communications entre les switches qui vont donner les noms des VLAN et euh, les, les numéros de port et les numéros de VLAN associés pour essayer de configurer automatiquement tous les switches. Et ça, ça va plus nous embêter qu'autre chose dans les TP.